Je viens juste de vous filmer tout le teint et en fait je me suis rendu compte que le son n'enregistrait pas parce que je me sers aussi là de mon téléphone pour me servir de webcam sur mon ordi mais j'utilise pas le son du téléphone. Enfin bon, j'avais pas remis le son pour que ce soit enregistré euh, le son du, du téléphone donc je sais pas si je vous aurais mis en silencieux avant le teint, si j'aurais pas mis le teint, si j'aurais fait une voix off. Et je vais commencer dans le coin interne, ici, avec la teinte Tranquille, qui est ce rose euh, un peu satiné. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat, comme ça. Il est très joli. C'est un petit rose avec des reflets pêche euh, et doré. Ensuite, sur la partie euh, externe de l'œil, je vais mettre la teinte Flow, qui est ce bleu, pareil, euh, satiné. Je prends l'autre côté du pinceau en l'ayant essuyé un petit peu. Pour l'instant je trouve les couleurs vraiment très jolies euh, donc surtout les satinés parce que j'ai swatché un petit peu les, les mats, je les trouve pas très très colorés en tout cas sur ma main bon j'ai pas des swatchs de tout mais là je vous montre ce qui ressortent le plus c'est vraiment tous ceux qui sont satinés et les autres je les trouve pas très très très euh, colorés hormis peut-être le vert ici Bon, on verra. Mais là, de toute façon, le faire utiliser des satinés, ça me va pour aujourd'hui. Pour le milieu de la paupière, je vais mettre la teinte Yama, qui est un duochrome. Là, vous voyez un petit peu. Qui est un duochrome un peu rose, vert, un peu bleuté, des reflets violets. Donc, je me dis que ça peut peut-être faire une bonne transition entre les deux. Je vais y aller au doigt, histoire d'avoir une bonne euh, couvrance. Alors, ça se compte très bien avec la première couleur que j'avais mise. C'est un tout petit peu moins évident avec le bleu, mais franchement ça passe, et ça aide qu'il y ait des, des paillettes, évidemment ça aide à, à avoir des transitions un peu plus... Euh, un peu plus mousse, ah c'est joli, je vais intensifier un petit peu le coin externe avec eh ben, le bleu foncé qui est la teinte équilibrium ici. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Euh, je fais une tache. Bon, bon, Je pense que je vais venir dégrader un tout petit peu quand même là. Alors sur la première moitié intérieure, je vais prendre la teinte euh, calme, celle-ci. Pour la partie externe, je vais prendre la teinte breath, donc la teinte un peu vert menthe. C'est vraiment juste histoire de ne pas avoir des lignes nettes et de flouter un tout petit peu la démarcation au-dessus du pli paupière. c'est plutôt pas mal, j'aime bien, ensuite qu'est-ce que je fais pour le red seal inférieur, euh... alors je regarde les swatchs que j'ai fait sur ma main un petit peu, je vais tout simplement reporter les mêmes couleurs que j'ai mis sur la paupière mobile, ce sera, ce sera le plus simple, Je vais également juste une petite touche en coin interne reporter la teinte que j'ai mis au milieu donc celle qui est un peu duochrome, chrome qui s'appelle Yama juste pour refaire une toute petite touche lumineuse voilà. c'est pas mal je pense qu'on a fini avec la palette je vais tenter le liner avec le liner Epic Ink de chez NYX, que j'ai essayé quelques fois. Alors je sais que c'est le préféré de beaucoup de monde, euh, je l'ai essayé quelques fois, pour l'instant bah, je trouve que c'est un bon liner, mais c'est pas forcément le meilleur, il ne remplace pas forcément le Tattoo Liner de chez KVD qui est mon préféré, mais je, je vais retenter parce que bah, ça reste un liner tout à fait correct, j'espère que je ne vais pas tout gâcher. La première. Maintenant, la grosse galère, ça va être d'essayer de faire quelque chose de symétrique ou de au moins réussi <rire> sur le deuxième œil. Alors. Bon, je vais le faire aller. à l'intérieur parce que sinon je trouve que ça fait bizarre, j'ai pas réussi à bien le faire rentrer dans mes cils, dans ma ligne de cils donc c'est vrai qu'il est, il est quand même pas mal ce liner il est très précis on peut faire des choses très fines je trouve que je m'en suis pas trop trop mal sortie, c'est pas, là c'est un peu plus droit là c'est un peu plus oblique mais je vais pas essayer de faire mieux parce que le mieux est de la nuit, du bien dans ce cas-là. Je l'ai appris à mes dépens, donc on va arrêter de faire des bêtises. Je vais mettre du crayon en muqueuse, du mascara et je reviens. Comme d'habitude, comme crayon en muqueuse, j'ai utilisé des crayons de chez Colourpop, noir et beige. Et comme mascara, j'ai mis le Real Magnet de chez Benefit, que j'aime beaucoup, qui allonge énormément, il sépare très bien les cils et il allonge. Euh, voilà, je vais euh, mettre du blush, puisque j'ai mis que du fond teint et du bronzer dans la partie où il n'y avait pas le son. Pour le blush, j'ai pris celui de chez Beauty Bay en teinte coral. Hop qui est bon, bah, un corail. Mais je ne vais pas en mettre trop trop trop. C'est juste pour... ça rappelle un peu la couleur que j'ai dans mon coin interne, enfin dans la partie interne de ma paupière, et pour mon highlighter je prends ma super palette Too Faced, pareil que je voulais depuis plus d'un an et que j'ai finalement euh, acheté, j'ai un peu craqué, même si j'avais une réduction et qui est trop trop belle, j'ai la teinte la plus claire je pense. magnifique, ça fait un éclat subtil enfin là j'utilise la teinte donc glow donc celle-ci a... c'est le highlighter satiné etc, ça c'est plus une enfin avec quand même un peu irisé, ça c'est plus une poudre satinée hop là vous voyez mieux donc celui-là qui fait highlighter un peu classique ça c'est un peu plus une poudre euh, satinée, donc soft focus pour mettre un peu plus de focus pour euh, éclaircir à certains endroits. Et ça le Dazzle c'est vraiment plus, euh, un peu plus pailleté, c'est beaucoup, c'est plus... Je vais en rajouter un petit peu après, vous pourrez voir. Là, le glow, il est vraiment très naturel. Vous voyez, c'est une lumière qui vient de l'intérieur, comme on dit, qui vient directement de la peau. Et vraiment, il est top, top, top, j'adore. J'en mets sous mon arcade sourcilière un petit peu aussi. Je vais en mettre hop, sur l'arête du nez, le bout du nez. L'arc de Cupidon, voilà, et je vais rajouter un petit peu de Dazzle, donc celui qui a des paillettes un peu plus prononcées, là pour le coup il y a quelques paillettes, alors c'est pas des énormes paillettes mais on voit que ça brille un peu plus, ça fait c'est moins naturel. Mais c'est pas non plus euh, éblouissant, euh, ça reste relativement soft, Voilà, je sais pas si vous voyez, bon j'en ai pas mis beaucoup beaucoup non plus, mais voilà cette palette est trop trop bien. La pa oui c'est la palette Born This Way, je sais pas si je l'ai dit. Comme crayon à lèvres je prends le BFF de chez Colourpop qui est quasiment exactement la couleur de mes lèvres donc c'est parfait. Et je prends un petit euh, rouge à lèvres mat de chez NYX qui était dans le calendrier de la vente de l'année dernière en teinte Stockholm. J'hésite à me racheter en grand parce que je l'ai quasiment fini celui-ci. Et c'est un nude. Un nude. Pardon. un peu rosé qui est parfait pour moi, je trouve que ça colore juste un tout petit peu plus euh, mes lèvres par rapport à mes lèvres naturelles, sans faire quelque chose de trop, euh, trop détonnant qui va prendre tout le focus par rapport aux yeux, parce que là j'ai envie que le focus soit plus sur les yeux. Donc celui-là il est vraiment pas mal, et c'est surtout c'est très confortable pour un, pour un rouge à lèvres mat. Euh, il est très très confortable, il reste euh, crémeux, mais c'est vrai qu'il sèche et il fait un effet mat. Euh, bon par contre il n'est pas du tout euh, sans transfert, hein, ça les NYX comme ça, là, les Soft Matte euh, Lip Cream, ils euh, transfèrent tout le temps, mais ils sont agréables. Pour si vous en voulez des NYX qui transfèrent pas, les Lip Lingerie XXL, c'est vraiment les mieux, une couleur top. Et une fois que c'est sec, ça bouge plus. C'est trop trop bien. Je les adore, j'en ai trois je crois. Donc voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo avec la palette de Natacha Denona, la Zendo palette. Que j'avais trop envie d'avoir depuis si longtemps. Je crois qu'elle est sortie à l'automne l'année dernière, donc ça fait presque un an. Donc euh, très très contente. J'aime beaucoup là ce que j'ai fait, c'est plutôt coloré. Faudra que j'essaye quelque chose peut-être d'un peu plus neutre ou d'un peu plus monochrome pour voir aussi ce que les mats ont dans le ventre parce que là j'ai utilisé principalement des, des irisés. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt